Je ne l'arrête pas. Il risque de tout annihiler. Vous devez sortir de là. C'est un ordre. Je vais faire ce qu'on aurait dû faire depuis le tout départ. Je vais parler aux sept. Vous avez prêté serment. Vous trahissez. Ce... Ah J'aurais besoin de ça. Ah oh, oh, oh, oh, Bon, je sais que vous n'avez aucune raison de me croire, mais. homme. Oh. Attendez, oh, mais écoutez. Vous trouvez Geno et les sœurs. Je peux vous les trouver, mais j'ai besoin de vous pour régler ça. Marché conclu. Pour l'instant. Voilà qui est rassurant. Il est temps de se mettre au boulot. J'espère ne pas le regretter. Dis au Boucleur de se préparer, il nous reste de temps. Le Boucleur Encore toi Non, oublie. Accroche-toi, on va sauver la réalité. Qu'est-ce que t'as fait au point zéro c'est pas moi Il y a eu... un incident. Tout est tellement enchevêtré, je sais pas si c'est réparable. On n'abandonnera pas Qui a parlé d'abandonner Préparez-vous. Quand le point zéro va éclore, plus moyen de faire machine arrière. Oh non, des portails sont apparus Ce ne sont pas des portails La réalité s'effondre. Donc, euh, on les ferme, c'est ça – À ton avis. – D'accord, on s'en occupe Ouais, c'est bon Les instabilités risquent encore de s'aggraver. Attention aux vagues de réalité. Compris. On fera attention. Les vagues de réalité peuvent tout transformer en un... Je suis un papillon elle a été violente. Est-ce que tout va bien, Andra Je suis un papillon, donc... Euh... Non Bon, bah c'est à toi. Tu vas devoir être mes yeux et mes oreilles. Et mes bras. Et mes jambes. Il va falloir que tu fermes ces portails. Je peux compter sur toi <rire> Bien sûr que oui. Allez, go Ce n'est pas bon du tout Mais c'est magnifique Au travail Il va ne falloir plus de temps. Continuez. Compris Je vois trois autres portails, mais le prochain est vraiment loin. Si seulement on pouvait... Oh, oh, oh, oh Je peux te téléporter À terre Il faut qu'on trouve comment contourner les chasseurs Laisse tomber, j'ai rien dit Tu es superbe J'ai passé ma vie entière à étudier le point zéro. Et c'est la première fois que je le vois de mes yeux. Il faut qu'on aille plus vite Je vais pas tenir éternellement Tenez bon Je nous transporte au troisième portail Il y a des loups maintenant Wow Des réalités alternatives commencent à surgir Il faut qu'on se dépêche Oh Plus pas de réalité Oh, oh humain La réalité doit avoir une dent contre moi Pas mal, le look. Ça se va bien Un portail De haut en bas. Comme une fermeture éclair. Comment ça va, là-haut C'est... C'est trop il n'y en a plus qu'un. Tenez bon. On a de la compagnie. Une petite de réalisée serait la bienvenue. Ah ah Bien joué. On a réussi. Wow. C'est intense. Ok, la prochaine étape est primordiale. Euh, tout va bien là-haut Ça n'a pas suffi. Je ne peux pas l'arrêter. Je peux contenir la déflatration. Il essaie de s'enfermer dans. Rien ne vous oblige à faire ça. Ah. Pas question de partir avant que ce soit fait. Il a besoin de nous. Vite Tu dois verrouiller le point zéro et surcharger l'appareil à faille Surcharger l'appareil Je serai piégé dans la boucle On devra tous les deux se battre pour en sortir. Quoi qu'il arrive, surtout, n'abandonne pas Je te retrouverai. Et là, tu me diras tout ce que tu sais. Vous avez ma parole